Eh bien, on en a juste discuté à la conférence, je pense qu'il y, qu y a six éléments euh, pour réagir à ces crises-là. Le, le premier, c'est une nouveauté, c'est vraiment inclure la géopolitique dans la manière dont vous prenez des décisions. Je pense que dans le passé, on n'avait pas regardé à la géopolitique. Deuxièmement, c'est vraiment regarder à la résilience des chaînes d'approvisionnement. Euh, troisièmement, se préparer à la cyber security et vraiment s'assurer qu'on est bien, bien, bien préparé là-dessus. Quatrièmement, il faut continuer à investir dans les talents, il faut investir cinquièmement dans l'innovation et clairement ne pas arrêter d'investir dans tout ce qui est sustainability, changement de climat, parce que ça c'est un peu le grand risque que je vois, c'est que, à force d'être focalisé sur la guerre, sur l'inflation, etc., euh, les gouvernements n'ont plus cette force sur le changement climatique qu'il y avait peut-être il y a quelques, an quelques années. Et c'est pour ça que les acteurs privés, doivent aller là un peu à la relève et s'assurer que nous allons quand même dans la bonne direction.